D'accord, alors attends, je vous fais rentrer quand je pense. Bonjour, donc nous allons vous... Voilà. Bonjour, nous allons vous présenter la... Attends, attends. Mais arrête de me dire ça. <rire> Merci Bonjour, nous allons vous présenter euh, la conférence des métiers. Donc, euh, je suis Sabine Boud, je suis directrice pédagogique à l'ESTPB, je suis également directrice des relations entreprises. Je vais faire cette conférence avec Marina, qui est à côté de moi et qui euh, participera aussi à la lecture des questions, mais également euh, fera un témoignage sur son stage. Ensuite, il y a Florian et Ambre qui vont nous rejoindre, qui vont rentrer dans le cadre voilà, et qui feront également un témoignage de stage à la fin de la conférence. Merci. Alors, cette conférence est vouée à vous présenter les métiers en biologie dans les industries pharmaceutiques et les biotechnologies. Donc la première chose avant de vous présenter les métiers, c'est de vous expliquer finalement comment on développe un produit en, en industrie pharmaceutique ou en biotechnologie, parce qu'il y a différentes étapes et différents départements en fait dans l'entreprise qui pourront être concernés plus tard sur les métiers qu'on euh, qu offre à l'ESTBD. Donc la première étape, c'est le marketing stratégique qui va permettre finalement de dire le go pour faire fabriquer, enfin développer, je veux dire, le produit. Ensuite, on va enchaîner le département de recherche, développement et ensuite d'industrialisation pour optimiser le produit et faire en sorte qu'on pourra ensuite le produire. Et donc, on le produira à petite échelle pour pouvoir faire en fait des tests de recherche clinique. C'est un peu ce qui se passe actuellement pour le vaccin du Covid. Donc ensuite, si tout se passe bien en recherche clinique, on produit le vaccin. Bien évidemment, pendant toutes ces étapes, il y a des étapes de contrôle qualité, d'assurance qualité et également en fait tout ce qui est affaires réglementaires on, a, on va produire un produit de l'industrie pharmaceutique. Donc en fait, on a besoin d'une mise sur le marché en fait, du médicament. Donc ensuite, le marketing opérationnel, la communication, en fait, vont prendre le relais pour donner les outils opérationnels à la vente. La vente va ensuite prendre contact avec les clients pour que justement vous puissiez acheter les médicaments. Et donc du coup, ensuite, la, euh, le service d'achat et de logistique pourra euh, prendre le relais pour acheminer le médicament, en fait, euh, dans les différents lieux de vente. Donc maintenant qu'on a vu euh, les différentes étapes du développement d'un produit, je vais vous présenter les métiers de niveau Bac plus 3. Les métiers de niveau Bac plus 3 euh, à l'ESTBB sont des métiers qui nécessitent une expertise scientifique. Euh, les intitulés que vous pourriez retrouver dans les entreprises, c'est des intitulés de postes comme assistant ingénieur, comme technicien contrôle qualité, technicien développement, technicien industrialisation. Donc, si je reprends le développement euh, du produit que je vous ai présenté juste avant, on peut retrouver ces métiers en recherche, en développement, en industrialisation, en contrôle qualité. Et donc, les compétences qu'il faut développer pour ces métiers, c'est en premier lieu de savoir réaliser des expériences dans un laboratoire, euh, ceci en suivant ou en mettant au point en fait, des protocoles. Les protocoles, c'est comme une recette de cuisine en fait, vous allez suivre étape par étape euh, pour pouvoir en fait, faire l'expérience finale. Ensuite, vous prélevez et vous préparez les échantillons biologiques. Donc ça, en général, on le fait avant l'expérience. On prépare tous les réactifs qui seront nécessaires pour pouvoir faire euh, l'expérience au laboratoire. Après que vous ayez fait euh, l'expérience, vous allez analyser les résultats. Vous allez également rédiger un cahier de laboratoire qui est nécessaire pour une traçabilité, de s'assurer que vous avez pris les bons produits et qui sont de qualité. Et finalement, ça va retracer ce que vous avez fait et qui vous aidera ensuite à analyser les résultats. Donc ensuite, quand vous avez fait toutes ces étapes, vous allez pouvoir échanger oralement sur l'avancée en fait, de votre petit projet avec le manager. Vous pourrez être également amené à assurer l'entretien des équipements au laboratoire et à gérer les stocks de réactifs. C'est ce qu'on appelle la vie euh, du laboratoire. Donc, tout le monde participe à ça et euh, finalement, euh, c'est quelque chose qui est inclus euh, dans le métier. Vous devrez également appliquer les règles qui sont les bonnes pratiques de laboratoire, des règles également d'hygiène et sécurité et qui sont euh, imposées en fait, par des normes qualité. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle la démarche qualité. Donc, si ce métier vous intéresse, en fait, il faudrait que vous rejoigniez euh, sur Parcoursup. Donc, le, la, la formation bachelor assistant ingénieur en biologie, biochimie, biotechnologie, qui est en fait une formation professionnalisante en trois ans. Donc, la question qui nous reste, c'est finalement, est-ce que vous avez le profil pour rejoindre cette formation qui mène à ces métiers Donc, la, parmi les questions qu'il faut que vous vous c'est est-ce que vous aimez apprendre par la pratique Est-ce que vous aimez la biologie Est-ce que vous aimez les travaux pratiques Est-ce que vous êtes rigoureux et minutieux Et est-ce que vous voulez plutôt faire des études courtes Donc si à chacune de ces questions vous avez répondu oui, c'est que finalement ce parcours peut parfaitement vous correspondre. Donc on va maintenant découvrir les métiers de niveau Bac plus 5. Alors les premiers euh, que je vais vous présenter, c'est les métiers qui ont une expertise scientifique. Donc euh, parmi les intitulés que vous pourriez retrouver en entreprise, donc euh, vous pourriez avoir les intitulés d'ingénieur innovation, ingénieur en recherche, ingénieur développement, ingénieur qualification validation, ingénieur contrôle qualité, Ingénieur, industrialisation. Donc de la même manière que tout à l'heure, si je reprends mon développement du médicament, ces métiers pourraient être retrouvés en recherche, en développement, en industrialisation, en contrôle qualité. C'est principalement les deux lieux où on les retrouvera. Dans ce cas-là, les compétences qu'on va vous demander de développer, la première des compétences, c'est de savoir gérer un projet scientifique en autonomie dans le laboratoire. Ensuite, pour pouvoir justement gérer ce projet euh, scientifique en autonomie, vous allez devoir faire des recherches sur la thématique qu'on vous a donnée. C'est ce qu'on appelle faire de la veille scientifique sur le sujet. Ensuite, vous allez réaliser des expériences et toujours selon les bonnes pratiques de laboratoire, les règles de bioéthique et toujours les règles d'hygiène et sécurité. Ça, ça ne change pas par rapport à tout à l'heure. La différence, c'est que là vous allez aller plus loin, vous n'analyserez pas les résultats, vous irez jusqu'à les interpréter et vous irez également à, dans l'objectif de proposer l'expérience suivante à faire pour le projet. Donc ensuite, vous serez capable de rédiger des rapports, de présenter oralement ces résultats devant un public qui sera un public de spécialistes. En général, c'est d'autres chercheurs. Euh, c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir une connaissance théorique en biologie euh, d'un niveau élevé, d'un niveau pas plus simple. Donc Si ces métiers, enfin, si, oui, si ces métiers vous intéressent, à ce moment-là, vous pourrez les rejoindre le STBB et choisir le parcours manager en biotechnologie. Et en quatrième et cinquième année, sur la spécialisation, vous pourrez choisir soit la spécialisation infectiologie, soit la spécialisation bioprocédés. Ces deux spécialisations vous amèneront à ce type de métier. Donc ensuite, je vais vous présenter un autre métier qui nécessite aussi une expertise scientifique, mais je l'ai détaché des autres métiers parce que euh, finalement, vous ne saurez plus au laboratoire. Donc euh, dans ce cas-là, vous êtes un attaché de recherche clinique. Alors un attaché de recherche clinique peut être dans une entreprise privée, une industrie pharmaceutique, ou dans un hôpital, donc dans un milieu public. Donc dans tous les cas... Euh, si on reprend toujours le développement d'un produit, ce métier, en fait, devra euh, être fait dans le département de recherche clinique. Donc, les compétences qu'on va vous demander de développer dans ce cas-là, ça va être de pouvoir savoir, euh, comparer différents hôpitaux entre eux pour pouvoir trouver le meilleur site d'investigation. Donc, ça sera l'endroit où vous allez décider de faire l'étude clinique parce que cet hôpital aura une expertise particulière ou aura en fait des médecins de renom sur cette thématique. Et donc, du coup, vous allez effectuer des visites d'hôpitaux en fait, pour pouvoir justement juger de ces différents lieux. Ensuite, quand vous aurez déterminé l'hôpital dans lequel vous voudrez le faire, vous devrez former et informer le personnel qui sera impliqué dans l'étude clinique, donc que ce soit euh, des infirmières, que ce soit le médecin euh, qui sera en charge d'inclure les patients dans l'étude clinique. Ensuite, vous serez également amené à contrôler l'application des procédures et de la réglementation propre à cette étude clinique. Vous devrez effectuer le suivi de l'étude clinique, vous assurez du coup, que des patients sont inclus, donc de manière régulière, vous suivrez également euh, que les patients se portent bien en fait, tout au long de l'étude clinique et même après. Ensuite, vous vérifierez, vous transférez les données patients que vous avez récoltées durant l'étude clinique aux euh, promoteurs de l'étude clinique, donc soit à, à l'industrie pharmaceutique qui l'a demandé, soit à l'hôpital qui est responsable de cette étude clinique. Donc si vous êtes intéressé par ce métier, à ce moment-là, vous pourrez rejoindre le STBB en prenant le parcours manager en biotechnologie et en choisissant en quatrième et cinquième année la spécialisation infectiologie. Donc maintenant nous allons passer au métier qui nécessite une expertise managériale. Donc pour ça, il y a différents intitulés dans l'entreprise en fonction finalement du département où vous pourriez être amené à travailler. Donc si vous avez un intitulé, par exemple, vous pourriez être chef de projet, donc vous pourriez l'être, cet intitulé est un intitulé générique, et donc du coup, vous pourriez être chef de projet en marketing, chef de projet en assurance qualité, chef de projet en production, etc., euh, par contre, il y a également des intitulés qui sont plus spécifiques. Donc, par exemple, si on reste en assurance qualité, euh, un autre intitulé serait ingénieur assurance qualité. Si on partait en production, ça serait ingénieur production. Si on partait en marketing, ça serait un chef de produit. Si vous partiez en communication, euh, donc vous seriez assistant communication. Si vous partiez en vente, vous seriez ingénieur technico-commercial et si vous alliez en affaires réglementaires, vous seriez chargé d'affaires réglementaires. Donc là, il y a une vraie enquête sur l'intitulé du nom du métier, mais dans l'ensemble, quoi qu'il en soit, ces métiers, c'est être finalement un chef de projet. Donc si je reprends toujours mon développement du produit, on peut faire ces métiers-là Donc en marketing stratégique, on peut le faire également en production, en assurance qualité ou en affaires réglementaires, en marketing opérationnel, en communication, en vente, en achat ou en logistique. Donc Dans ce cas-là, les compétences qu'on va vous faire développer, c'est d'être capable de piloter un ou plusieurs projets en autonomie. Euh, et donc, du coup, dans ces projets, on va rajouter des notions de coûts, de délai à respecter. On va vous demander de rechercher les bonnes ressources par rapport au projet qu'on va vous confier, euh, sachant que du coup, ces ressources pourront être prises dans différents départements de l'entreprise. On va également vous demander de respecter la démarche qualité de l'entreprise dans laquelle vous êtes bien sûr. Donc, quand on gère un ou plusieurs projets, en fait, il faut absolument penser à anticiper les risques au maximum pour ne pas se retrouver devant des difficultés qui pourraient faire retarder en fait, vos délais. Donc ça, ça va être une des choses que vous aurez à faire de manière euh, impérative. Ensuite, on va vous demander euh, pour ce métier d'adopter une posture de chef de projet. Alors, euh, vous pourriez vous dire, mais pourquoi Enfin, euh, je le saurais dans n'importe quel cas. Non, pas vraiment. Là, par exemple, un chef de projet, c'est ce que je vous disais, parmi les ressources qu'il va prendre, il va prendre des personnes qui viennent de différents départements de l'entreprise et ces personnes, c'est pas le projet en question n'est pas leur tâche prioritaire. Donc, en fait, il va falloir les faire avancer sur le projet alors que finalement, c'est pas leur mission principale. Donc, du coup... Ben, il va falloir vraiment être à la fois à l'écoute, être capable de solliciter les personnes et de leur faire comprendre que ce que vous leur demandez, c'est euh, de mettre des petits objectifs pour qu'ils puissent euh, les remplir assez rapidement. Euh, c'est également être capable de convaincre, euh, capable aussi de décider dans les temps pour faire justement avancer et que si la décision ne correspond pas à ce que toute l'équipe aurait choisi, c'est aussi être capable de motiver son équipe. Donc en gros, il va falloir que vous meniez le projet de A à Z, et donc du coup, ça veut dire que vous allez devoir planifier votre projet pour pouvoir respecter en fait les délais dont on a parlé tout à l'heure. Il va falloir également identifier et mobiliser donc les bons interlocuteurs, c'est ce dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure. Il va falloir animer des réunions avec ces interlocuteurs, les motiver et mobiliser donc une équipe projet. Ensuite, bien sûr, comme je vous le disais, les personnes viendront de différents horizons et donc du coup, il va falloir savoir adapter son discours selon le public. C'est-à-dire que si je parle à quelqu'un en marketing, il faut que je sache moi-même ce qu'on fait en marketing et ainsi de suite pour que la personne prenne finalement la tâche que je vais lui donner de manière très concrète et efficace. Donc ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, vous êtes le chef de projet, donc euh, d'un projet qu'on vous a confié, donc c'est souvent votre euh, supérieur hiérarchique qui vous l'a confié, donc il ne faut pas oublier, qu'on va vous demander de réaliser le reporting qui est nécessaire donc, au pilotage de votre projet. Donc vous allez être amené à rédiger des documents, à présenter oralement des, des, des, des choses, euh, à votre hiérarchie directe, voire même à, à des personnes beaucoup, plus haut placé dans l'entreprise, parce que souvent, c'est des projets qui sont innovants. Et ensuite, c'est également d'être capable de faire aussi des réunions. Donc, si ce type de métier vous intéresse et ce type de responsabilité, à ce moment-là, à l'ESKBB, il faudrait que vous preniez la formation manager en biotechnologie et qu'en quatrième et cinquième année, vous choisissez soit la spécialisation de pilotage de l'innovation, soit la spécialisation transformation digitale et e-santé. Ensuite je vais vous présenter un dernier métier qui est un métier toujours sur l'expertise managériale mais euh, dans un domaine très spécifique, donc c'est pour ça que je l'ai mis à part euh, par rapport aux autres métiers. Euh, donc à ce moment-là, dans l'entreprise, vous seriez en fait un manager opérationnel de biobanque, soit sinon un coordinateur d'un réseau de biobanque, un responsable d'une plateforme de bioresources, un chef de projet, un responsable qualité. Donc, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce donc une biobanque donc, on, Je vais vous l'expliquer. Donc, C'est ce que vous voyez dans les photos qui sont juste à droite. En fait, euh, du coup, vous allez gérer euh, finalement en fait, des échantillons biologiques et leurs données. Donc, en gros, une biobanque, c'est une plateforme de service pour les scientifiques qui met à disposition en fait, des échantillons et leurs données. Et vous, vous êtes le garant de ces échantillons et de ces données. Donc, si on reprend le développement du médicament comme ce qu'on a fait depuis le début, du coup, ces métiers, on les retrouve euh, en fonction euh, dans l'entreprise, soit dans le département de la recherche, soit dans les départements de la production, soit dans les départements du contrôle qualité. Donc, dans ce cas-là, les compétences qu'on vous fera développer, c'est d'être capable de manager des flux de ressources biologiques. Alors, euh, un flux de ressources biologiques, c'est-à-dire que vous, vous êtes responsable, en fait, de la biobanque, donc des échantillons et des données, et donc le flux, c'est finalement, il y a un flux entrant, donc ça, c'est euh, finalement, vous allez contacter des hôpitaux qui peuvent vous fournir ce type d'échantillon, et donc, eux vont faire le prélèvement, en fait, de cet échantillon, et euh, vous allez réceptionner, en fait, cet échantillon, et donc quand vous allez le réceptionner, bah, du coup il y a le premier flux qui est là, le deuxième vous allez assurer la traçabilité de l'échantillon, vérifier qu'il n'est pas contaminé, que toutes les données que vous allez euh, euh, générer sont bonnes, et ensuite il y aura un flux sortant, euh, donc le flux sortant c'est finalement euh, les personnes à qui vous pourriez euh, redonner finalement euh, ces échantillons. Donc, ça peut être par exemple euh, des laboratoires de recherche, ça peut être euh, des industries pharmaceutiques, etc. Ça dépend finalement le type d'échantillon que vous avez. Donc, du coup, vous allez devoir rechercher des bio ressources et les valoriser. Donc, c'est ce que je disais. Donc, vous récupérez, vous prenez contact avec des hôpitaux par exemple qui ont vos, vos échantillons et du coup, vous, vous leur demandez donc, de récupérer en fait, ce type d'échantillon. Et ensuite, quand on parle de les valoriser, c'est qu'on valorise aussi par rapport à la traçabilité, par rapport aux données que vous allez euh, ajouter finalement à votre échantillon. Donc ensuite, vous faites tout ça en déployant le système de management de la qualité de votre biobanque, c'est-à-dire que vous allez suivre toutes les normes associées à cet échantillon. Vous allez donc gérer les données d'une banque d'échantillons puisque vous n'aurez pas un échantillon, mais vous en aurez euh, énormément. Vous allez également appliquer les réglementations éthiques et législatives liées à ces échantillons, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi d'un échantillon euh, biologique. Vous allez également développer et intégrer les réseaux d'experts et de biobanques. Donc l'idée, c'est finalement euh, de, de se réunir avec d'autres biobanques, pas forcément euh, des mêmes échantillons, parce qu'elles euh, n'existent pas forcément, mais ça permet finalement d'avoir un réseau à la fois euh, de biobanques et à la fois d'experts qui travaillent avec ces biobanques. Et donc c'est très intéressant en fait euh, pour pouvoir développer votre propre biobanque. Donc les secteurs d'activité visés pour les biobanques, c'est finalement, on peut en retrouver dans les bio-industries, dans tout ce qui est industrie pharmaceutique et principalement. Ensuite, vous pouvez en retrouver dans les hôpitaux, dans les laboratoires de recherche académique, également dans les associations de patients et dans les conservatoires de biodiversité. Donc en fait, vous pourriez finalement gérer différents types d'échantillons, ça peut être des échantillons humains, animaux, végétaux, microbiens ou environnementaux ou autres. Donc si ce métier spécifiquement vous intéresse, à ce moment-là, euh, vous pourriez rejoindre euh, ce, enfin, la formation manager en biotechnologie de l'ESTBB et faire en quatrième et cinquième année la spécialisation bioresources et data. Donc, comme vous avez pu le voir, je vous ai à plusieurs moments redit euh, que la formation qui mène à l'ensemble de ces métiers, c'était manager en biotechnologie. Et finalement, ce qui va faire que euh, vous aurez tel ou tel métier, c'est la spécialisation que vous allez choisir en quatrième et cinquième année. Donc, par exemple, vous aurez ben, la spécialisation infectiologie, bioresources et data, pilotage de l'innovation, bioprocédé ou transformation digitale et e-santé. Donc ça vous laisse trois ans après le, le baccalauréat, finalement, pour décider quel métier vous voulez faire et vous renseigner sur le métier en question. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous les métiers que j'ai présentés euh, euh, avec les formations qu'on fait à l'ESTBB, ça vous ouvrirait, en fait, euh, ce type de métier dans différents secteurs d'activité. Donc euh, on aurait le secteur de l'industrie des biotechnologies alors, justement, ça pourrait être les biotechnologies de santé, mais pas que. Vous pourriez également avoir les biotechnologies liées à l'environnement. Donc, en fait, vous pourriez travailler dans une biotechnologie qui traite les sols, les l'eau ou les déchets. Vous pourriez également travailler dans une biotechnologie qui est liée à l'agriculture ou à l'agroalimentaire. Des biotechnologies qui seraient plus liées aussi à la chimie ou l'agrochimie ou des biotechnologies finalement qui utilisent des ressources marines euh, comme la cosmétologie ou les bioressources et, euh, et finalement ça vous laisse le choix pareil euh, de vous dire dans quel domaine vous avez envie de travailler. En plus de ces euh, secteurs d'activité, il y a également les autres industries du vivant dans lesquelles vous pourriez travailler. Donc euh, il peut y avoir l'industrie pharmaceutique et vétérinaire L'industrie du diagnostic in vitro dont on entend parler énormément en ce moment puisque c'est elle qui permet de faire finalement tous les tests Covid qui se passent en ce moment. Les industries du dispositif médical, donc ça c'est toutes les industries où par exemple un dispositif médical c'est très vaste c'est finalement un pansement est un dispositif médical, une lentille de contact est un dispositif médical, mais euh, il y a également des dispositifs médicaux euh, qui sont inclus en fait, dans votre corps. Donc Par exemple, si vous avez une prothèse, où, euh, et finalement, euh, je, je, je n'ai plus le mot en tête, mais euh, en fait, euh, effectivement, à partir du moment où ça rentre effectivement dans votre corps, il y a des classes de dispositifs médicaux euh, qui sont plus importants parce que euh, potentiellement danger, euh, met en danger la vie du patient. Donc en fait, euh, les dispositifs médicaux, c'est assez large. Ensuite, vous pourriez également travailler dans l'industrie de la cosmétique et également dans le, les laboratoires qui sont des fournisseurs de réactifs et de matériel pour les laboratoires de recherche. Par exemple, quand on fait des expériences dans un laboratoire de recherche, on a besoin en fait, de différents outils ou de différents produits pour faire ces expériences. Il y a des entreprises qui créent ces produits ou ce matériel et donc c'est typiquement ce, ce type d'entreprise. Enfin, vous pourriez travailler soit dans, dans, dans les biobanques, euh, mais également dans les laboratoires de recherche médicale, que ce soit euh, médical, vétérinaire ou agronomique. Ça peut être également dans les laboratoires d'analyse, euh, pareil, de la même manière, euh, qui font des analyses environnementales, vétérinaires ou cosmétiques, et aussi euh, la recherche fondamentale, même si euh, euh, nous, on, on forme à des métiers qui sont plus euh, professionnalisants et pour les entreprises, ça n'exclurait pas que vous pourriez, si vous le voulez, travailler dans la recherche publique. Donc, comme vous avez pu le constater, il y avait une formation qui amène à ces, à ces métiers, donc la question qui nous reste, c'est est-ce que vous avez le profil pour rejoindre cette formation Alors, si vous répondez à, à oui à toutes ces questions, ça serait le cas. Donc c'est est-ce que vous êtes à l'aise pour apprendre par la théorie Est-ce que vous souhaitez faire des études longues Est-ce que vous aimez la biologie Est-ce que vous souhaitez préparer des postes à responsabilité Et est-ce que vous souhaitez travailler dans, dans des industries du vivant donc effectivement, si vous avez répondu oui à toutes ces questions, effectivement, le, la formation, enfin le cursus manager en biotechnologie correspond parfaitement euh, finalement à votre futur parcours. Donc en choisissant ces métiers, vous allez devenir des acteurs de la santé et de la transition écologique, préserver les ressources, créer les innovations de demain, respecter l'environnement et participer à un monde solidaire. Donc avant de passer aux questions, vous pouvez également nous rejoindre euh, par chat ou euh, en live euh, sur nos lives de l'orientation de l'ESTBB qui se passe euh, une fois par semaine, ou également si c'est plutôt sur le niveau euh, Bac plus 4, Bac plus 5, les réunions d'information euh, sur les formations Bac plus 5. Donc merci de votre attention. Je vais laisser euh, témoigner euh, chacun des étudiants. Alors, je ne sais pas si c'est André ou Florian qui veut commencer, mais je vous laisse ma place euh, temporairement. Donc, euh, je vous laisse euh, présenter votre stage. Oui, alors bonjour alors, à tous. Juste... Okay. Alors, euh, moi, je suis en troisième année euh, de la formation assistant ingénieur. Euh, alors l'année dernière, malgré le confinement, j'ai eu tout de même la chance de réaliser euh, un stage de deux mois euh, en laboratoire au sein du CIRI, donc le Centre de Recherche Internationale en Infectiologie. Donc euh, mon stage était porté euh, sur la recherche du sélénium, qui est un oligo-élément essentiel à la vie, et plus particulièrement sur la synthèse et la régulation euh, des sélénoprotéines. C'était un stage très enrichissant, Enfin, à la fois personnellement et professionnellement, j'ai pu avoir différents, différents postes, différentes fonctions, donc c'était vraiment très intéressant. J'ai euh, fait des différentes techniques dans différents domaines, tels que la biochimie, la microbiologie et euh, la culture cellulaire aussi. Euh, bah, bonjour, moi je suis euh, Florian, donc je suis en troisième année de licence de la vie et humanité. J'ai eu également la chance de faire un stage euh, de septembre à octobre 2020, donc pendant le confinement. Et euh, donc, j'ai effectué ce stage au sein de l'INARE, donc l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture et l'Environnement. Et euh, c'est un stage qui a consisté à, à étudier l'impact des antibiotiques sur les communautés microbiennes, donc dans l'eau, euh, dans les eaux d'un lac et d'une rivière, surtout le lac Clément et la rivière Arve. Et donc, grâce à ce stage, j'ai aussi pu faire plein de manipulations et euh, d'analyses en laboratoire. Euh, bonjour, donc euh, moi j'ai fait pareil comme Florian, euh, un stage de septembre à octobre 2020 euh, pour ma troisième année de licence euh, au CNRS, plus exactement au laboratoire dynamique du langage, et c'était en fait sur la symétrie sous but dans la compréhension du langage. Alors, du coup, on va prendre vos questions. Alors, vous voyez là je vais devoir enlever le masque aussi. Donc il y a Maëlie qui demande euh, « Bonjour, lorsqu'on est assistant ingénieur, est-il possible d'évoluer vers des postes d'ingénieur par la suite ?» Alors, euh, pour la formation assistant ingénieur, si vous décidez de prendre cette formation, l'idée c'est vraiment euh, de vous arrêter au bout de trois ans. Donc si vous envisagez d'aller euh, sur des postes à responsabilité, il faut que vous partiez sur la formation manager en biotechnologie. Après, il y aura quelques exceptions, mais ça sera peut-être les cinq meilleurs de la promo qui pourront basculer en fait euh, sur manager en biotechnologie. Euh, Bruno demande, peut-on intégrer directement le master en, en biotechnologie en venant d'une L3 à dominante biologie Si oui, l'admission est-elle sur dossier ou concours Alors, euh, elle est actuellement sur euh, dossier, mais comme on est en train... Euh, euh, de faire une demande pour devenir une école d'ingénieur, euh, ça peut changer, tout dépend en fait quand est-ce que vous rejoindriez, euh, enfin, quand vous voudriez candidater. En fait. Donc euh, je dirais que dans euh, peut-être deux ans, ça sera sur ton compte, sûrement, je sais pas. Y a-t-il euh, aussi des assistants ingénieurs en biobanque oui. Oui, oui, actuellement en euh, a. Quels sont les métiers les plus recherchés dans la région Rhône-Alpes alors, les métiers les plus recherchés, euh, euh, bah, c'est beaucoup de métiers qui sont plutôt euh, actuellement un peu moins scientifiques, entre guillemets. Euh, il y a eu des gros changements réglementaires hein, Donc tous les métiers d'affaires réglementaires, ou les métiers euh, d'assurance qualité euh, sont des métiers qui sont euh, fortement recherchés parce que justement il y a eu ces modifications. Euh, cependant, euh, il y a également les métiers de la production qui sont importants, dont vous vous doutez à cause du contexte, et, euh, et également euh, là, euh, en fait, par exemple, les étudiants qui viennent chez nous et qui euh, travaillent en, en recherche, en développement, en industrialisation, ne trouvent sans difficulté non plus, euh, mais euh, il y a moins de postes dans l'absolu euh, qu'en en, en assurance qualité, en affaires réglementaires, de par justement les modifications qu'il y a actuellement en fait, sur ça. Par exemple, le marketing peut trouver très facilement aussi, parce qu'on a toujours besoin de personnes en marketing. On demande, aidez-vous à trouver un stage Ah, ben ça, c'est les étudiants qui vont répondre. À... Je vais leur la salle. Alors, ben, pour le coup, oui, nous, on est vraiment aidé pour trouver le stage. Donc, moi, mon stage, je l'ai trouvé assez tardivement, parce que ben, dans la période, forcément, c'était assez compliqué. Euh, avec le Covid, euh, les stages acceptaient beaucoup moins d'étudiants. Et au final, c'est euh, ma directrice en pédagogie qui m'a aidé et qui m'a proposé beaucoup de stages. J'ai pu euh, donc postuler à plusieurs stages différents. Et c'est un des stages qu'elle me fait proposer, où elle était en relation, qui m'a accepté. C'est grâce à ça que j'ai pu aller donc faire un stage à l'INRAE. C'est dans le même cas, c'est assez difficile par rapport à la situation sanitaire, mais les, les différents profs étaient là pour nous soutenir, nous donner des, nous donner des contacts en quelque sorte avec des laboratoires, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Oui, donc euh, en fait, de manière générale, en fait, on aide pour la recherche de stage. Euh, par contre, on attend aussi une démarche proactive de l'étudiant, euh, donc, ils fassent des candidatures qui recherchent en fait des laboratoires qui soient aussi pertinents et comme ça en fait, on a nos deux réseaux en parallèle qui fonctionnent et qui fait qu'on ben, peut rebondir là typiquement avec la, les conditions sanitaires de l'année dernière euh, on avait à peu près la moitié de nos étudiants en deuxième année qui devaient partir à l'international qu'on a dû recaser à la dernière minute en France et euh, donc on est assez fier de dire qu'on a réussi à le faire pour tous c'est euh, plutôt bien euh, donc, il y a Maëlie qui redemande, la question sur l'évolution était plutôt dans la suite du parcours professionnel, pas de la formation. Peut-on évoluer vers des postes de manager avec de l'expérience comme assistant ingénieur Ah oui, ah, bah, alors complètement, oui, oui, pardon, ne s'était pas compris. Donc, effectivement, oui, quand vous avez en fait un bac plus 3 que vous avez fait quelques années en, en tant qu'assistant ingénieur, il faut en général entre 3 et 4 ans, je dirais, quand vous travaillez dans une entreprise, euh, vous pouvez, si vous avez donc un, du potentiel, évoluer. Euh, donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'entreprise en fait peut vous ouvrir ce qu'on appelle la formation continue donc euh, il peut vous demander de faire un master ou de faire par exemple euh, ce qu'on appelle des équivalences euh, euh, d'expérience des, des validations d'acquis d'expérience et euh, par exemple les quatre ans que vous auriez fait euh, en tant qu'assistant ingénieur vous pourriez faire valoir des choses qui par exemple pourraient vous donner le niveau euh, master 1 et ensuite, vous n'auriez plus qu'à faire votre Master 2. Donc ça, c'est complètement possible. Il y a aussi des entreprises qui font évoluer sans avoir besoin d'un statut de Master. Ça dépend des entreprises. Il y a, par exemple, enfin, j'avais en tête une entreprise qui vraiment nécessitait le niveau Bac plus 5 pour avoir des responsabilités. Et par contre, ils ont complètement aidé son salarié à avoir ce niveau Bac plus 5. Ils ont payé ça. Sa formation, etc. Et donc l'étudiant enfin, et le salarié ont pu euh, évoluer sans problème sur des postes euh, intéressants derrière. Donc, oui, c'est complètement possible. Mais à ce moment-là, pensez à la formation continue. Pourquoi, selon Vieux, serait-il intéressant de favoriser votre école à un master en université parce qu'on est très bon pour travailler dans l'entreprise et l'université, je suis un pur produit de l'université, donc je peux en parler quand même. Euh, du coup, euh, voilà, on vous forme au master en fait à l'université pour être docteur euh, à l'université. On ne vous forme pas pour euh, notre métier que celui-là, il euh, y a plein d'autres métiers euh, en sciences et, euh, et même euh, finalement, vous pouvez avoir des passerelles plus tard avec d'autres euh, choses, c'est-à-dire que vous pourriez rentrer dans l'entreprise, euh, dans le, la recherche et évoluer en contre-qualité. puis ensuite, euh, quelques années plus tard, je dis n'importe quoi en, en affaires réglementaires. Et finalement, vous n'auriez pas besoin de faire des formations pour faire ça. Euh, donc voilà, donc du coup, euh, pour moi, Maintenant, euh, je, je recommanderais plutôt de venir à l'ESTIB plutôt que d'aller à l'université, parce qu'en termes de débouchés, il y a beaucoup plus de choix. Euh, il y a une meilleure connaissance des, euh, des métiers. On vous accompagne vraiment sur les métiers et on vous accompagne vraiment sur votre projet professionnel pour qu'il corresponde au mieux euh, à ce que vous avez envie de faire à la fin de vos études. Voilà. Ensuite, on vous offre des stages. Euh, qui sont cohérents avec votre projet professionnel et c'est pas qu'un stage de recherche qui vous amènera ou pas à une thèse. Voilà. Vos étudiants trouvent-ils du travail à l'international aussi bien les bacs plus 5 que les bacs plus 3 ah oui, euh, ils trouvent tout à fait. Euh. Alors, après, euh, c'est ce que je dis tout le temps c'est des choix qu'ils font. Euh, S'ils sont intéressés par l'international, euh, bah, peut-être qu'il faut aussi s'y pencher depuis la deuxième année. Euh, c'est aussi de développer. Par exemple, nous, pour quelqu'un qui doit travailler en France, on, on dit qu'il faut qu'il développe son réseau en France. Là, dans ce cas-là, si par exemple, j'ai n'importe quoi, vous voulez partir euh, travailler en Écosse. Eh ben, je vous dirais d'aller faire votre stage de deuxième année en Écosse et votre stage de troisième année en Écosse. Et du coup, vous allez forcément développer votre réseau en Écosse qui va vous permettre ensuite euh, de pouvoir euh, intégrer les laboratoires. Et en plus, euh, y, enfin, enfin, moi j'ai plusieurs étudiants qui travaillent aux États-Unis euh, en cinquième année. Par contre, c'est un vrai choix de vie. Et c'est ce que leur dis, on, on leur fait faire ça que s'ils si me disent qu'ils vont aller vivre aux États-Unis euh, après. Euh, si c'est juste y aller un an et revenir, à ce moment-là, il faut qu'ils le fassent pendant leur stage, mais euh, c'est certainement pas à la dernière année qu'il faut faire ça. Euh, la dernière année, il faut optimiser et il faut euh, penser son métier à l'endroit où on va le faire pour pouvoir développer son réseau. Mais ou sinon, si il y a vraiment le projet, c'est de vivre à l'international, c'est très important. Quelle est la proportion d'étudiants hors académie dans votre cursus Hors Académie, euh, c'est, alors attendez, euh, on parle de Hors euh, Renac. Hein si c'est ça, euh, bah, ça dépend de la formation. Euh, euh, je crois que Biobank, elle, elle en Bioressources enfin, Bio et Data, je crois qu'il y en a plus. Euh, en affectiologie, on en a aussi. Euh, je, je, là, comme ça, je ne pourrais pas dire combien d'étudiants, mais euh, on en a de, de toute la France. On, n pas... pas... on ne sélectionne pas sur le lieu d'origine. Combien de temps faut-il pour que tous les étudiants aient un emploi Ah bah ben, Alors là, c'est super rapide, parce que c'est ce que je vous disais, on a, euh, on a un très bon réseau entreprise, nos étudiants sont très recherchés avec les compétences qu'ils ont, et donc euh, vraiment le jour de leur soutenance, en fait, on a des, des taux d'insertion qui sont très très bons, euh, euh, on a entre 55% et 80% le jour de la soutenance et en moins de 6 mois, vraiment le maximum, les derniers, c'est 6 mois et c'est rarement, c'est plutôt 4 ou 5 mois que 6 mois. Donc en fait, on les a tous en emploi euh, au bout de 4 mois ou 5 mois. Après, enfin, je veux dire, euh, ça peut paraître beaucoup, 4 hein, mois, mais euh, et je vous mets au défi de trouver un emploi en moins de 6 mois euh, alors, hors contexte sanitaire, d'ailleurs le contexte sanitaire n'impacte pas euh, tous les étudiants qui sont sortis l'année dernière, son emploi. Vous donnez beaucoup d'intitulés avec ingénieur, est-ce qu'il faut être ingénieur pour faire ce métier Pas du tout. Euh, en fait, quand je vous ai donné les intitulés, c'était des intitulés de poste, c'est euh, finalement le métier, comment il s'appelle dans l'entreprise et effectivement il y a plusieurs intitulés mais c'est historique, c'est parce que dans les industries pharmaceutiques c'était des ingénieurs euh, qui étaient recrutés, c'était soit des ingénieurs soit des pharmaciens et ils ont gardé finalement ces intitulés de manière euh, historique. Euh, donc finalement quand, quand euh, l'intitulé c'est ingénieur, bah, vous pouvez être euh, sorti d'une école d'ingénieurs et avoir euh, ce poste et vous pouvez également euh, finalement avoir un, un bac plus 5. Voilà, ça c'est pas, pas un souci y a t il des passerelles entre les métiers Oui, il y a des passerelles entre les métiers. Donc, euh, c'est un peu ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Par exemple, quelqu'un qui déciderait euh, de euh, finir sa formation sur la recherche et le développement. En fait, euh, je vous parlais de formation continue et tout ça, euh, pour par exemple avoir un niveau bac plus simple, par exemple pour assistant ingénieur. Bien, finalement, vous pourriez vous dire, euh, je... donc j'ai commencé en recherche et développement, dans 3-4 ans, je vais faire par exemple euh, du contrôle qualité en contrôle qualité en fait il y a des notions d'affaires réglementaires qui sont menées, peut-être que trois ans après je pourrais demander à mon entreprise si je peux basculer vers le département d'affaires réglementaires et ensuite par exemple d'affaires réglementaires basculer vers le marketing etc donc il y, a, il y a des choses qui sont possibles il y a des choses qui ne sont pas possibles, par exemple la recherche et développement je ne peux pas basculer directement en marketing, c'est pas possible donc c'est ce que je vous dis, il faut qu'il y ait des passerelles la passerelle ça veut dire que le métier que je fais actuellement travaille avec le service dans lequel euh, je voudrais travailler de manière future. Donc euh, la recherche ne travaille pas directement avec le marketing. Euh, donc c'est pour ça que vous ne pourriez pas faire cette passerelle-là. Par contre, vous pourriez travailler en assurance qualité, vous pourriez travailler en contrôle qualité, vous pourriez travailler en industrialisation, en production, etc. Et donc, du coup, de là, rebasculer sur euh, les autres interactions que vous aurez. Si j'envisageais de faire la licence sciences de la vie et humanité, est-ce que je pourrais rejoindre les spécialisations en Bac plus 4, Bac plus 5 de manager en biotechnologie et pour la même en assistant ingénieur Oui, alors, euh, pour la licence sciences de la vie et humanité, donc oui, euh, ça peut être possible. Euh, par contre, de la même manière que euh, tout à l'heure pour assistant ingénieur, euh, vous pourriez, il euh, y aura finalement... Euh, des passerelles. Alors il y aura plus de passerelles dans la licence sciences de la vie humanité que dans la passerelle assistant ingénieur. Assistant ingénieur, c'est vraiment une formation pour euh, professionnalisant pour travailler au bout de trois ans. Euh, la licence sciences de la vie humanité, en fait, c'est une formation euh, qui n'est pas professionnalisante et donc où les étudiants devront poursuivre sur un master. Donc en fait, euh, ils seront plus voués à pouvoir rejoindre en fait la quatrième à cinquième année de manager en biotechnologie. Mais n'est pas pour autant que toute la promotion euh, pourra basculer en fait sur le manager de la technologie. Est-ce qu'il y a un réseau d'anciens élèves de l'école Oui, on a un réseau. Alors, on a un groupe LinkedIn STBV euh, Iprom, donc qui est euh, en fait pour pouvoir le rejoindre. En fait, il faut que vous soyez euh, étudiant chez nous. Donc dès euh, dès que vous serez accepté, en fait, vous pourrez demander à la rejoindre ce réseau. Euh, c'est en fait un groupe euh, fermé et c'est là où en fait on diffuse finalement des événements, on diffuse des euh, euh, comment par exemple les conférences, des colloques, etc. On met également beaucoup d'offres d'emploi, euh, Voilà, c'est pour ça que c'est un, un, un groupe fermé. Donc ça c'est voilà, notre groupe d'anciens parce que c'est un moyen d'avoir en fait un réseau alumni qui est toujours euh, euh, à jour. Y a-t-il beaucoup de biotechnologie dans ces métiers? Euh, pas, alors euh, oui, mais euh, oui parce qu'en fait là, c'est des métiers vraiment en biotechnologie. Euh, alors la biotechnologie pure et dure, c'est vraiment euh, de la modification en fait, euh, je ne sais pas comment on veut dire simplement, euh, par exemple de matériel génétique. Et, euh, et donc du coup on peut le faire sur les plantes, on peut le faire euh, sur, euh, sur les animaux, etc. Enfin voilà, en créant des outils euh, génétiques. Donc euh, oui, on les prépare à, à ça en fait, à pouvoir le faire. Après, ce n'est pas forcément ce qu'ils font dans leur métier à la fin, c'est finalement le choix en fait, de l'étudiant, de euh, où il veut travailler, dans quel laboratoire il veut mieux travailler. Il voilà, y en a qui en font, il y en a d'autres qui n'en font pas. Admettons qu'on fasse une M1 spécialisation en infectiologie et que cela au final ne nous convienne pas. Peut-on faire une M2 en biobanque par exemple Ou faut-il reprendre une M1 en biobanque <rire> alors, alors, on va être clair ça ne nous est jamais arrivé et ça ne va jamais arriver. Pourquoi Parce que c'est ce que je vous disais, on, on est très au fait avec vous de votre projet professionnel. Euh, on vous fait aussi beaucoup échanger avec nos anciens. Euh, on, a, on crée des tables rondes, en fait. Euh, euh, par exemple, pour les troisième année, on crée des tables rondes avec des anciens qui sont en master ou autres. Et euh, pour justement euh, leur permettre d'échanger un peu les inquiétudes qu'ils pourraient avoir ou, ou le type de métier, est-ce que ça correspondrait, etc. Après, je vous dirais, euh, il faudrait que vous fassiez un stage en troisième année en infectiologie pour euh, déterminer si l'infectiologie vous plaît. Parce que c'est vrai que si vous y êtes, hein, ben c'est quand même euh, que ça vous, vous plaise. L'idée, c'est quand même ça, hein, c'est d'avoir réfléchi un peu avant ou d'avoir... Euh, euh, peut-être utiliser les stages pour pouvoir découvrir des nouveaux domaines. Euh, voilà, le en fait, euh, l'idée voilà, de basculer, de, de passer de M1 en L2 euh, biobank, concrètement, ça ne serait pas possible, mais là, ça serait vraiment dire que nous, on n'a pas bien fait notre travail avec vous sur le projet professionnel. Bon, Jusque-là, c'est pareil. Est-ce facile de trouver une alternance lorsqu'on intègre directement la troisième année de bachelor Facile, on ne peut pas dire facile, il ne faut pas exagérer. Euh, en fait, on, est, on met en place des outils, on met beaucoup de choses pour justement faciliter ça. Euh, donc si vous êtes admis, on va revoir avec vous votre CV, parce que bah, finalement on a une grosse expertise sur euh, ce qu'attendent les attentes des entreprises. Euh, donc CV, l'aide de motivation, on vous fait faire des simulations d'entretien, on fait, on fait également des conf des, pas des conférences, des forums euh, alternance, donc on fait venir des entreprises pour euh, privilégier des, euh, des offres, un peu, enfin flécher des offres sur vous. On fait également euh, de la veille d'offres d'alternance pour vous. Euh, donc vous, vous allez en plus à candidater de manière spontanée, mais en gros... Euh, un process normal ça veut dire que vous avez répondu à plein d'offres qu'on vous a fourni et que vous avez fait 150 candidatures c'est le process normal avant de me dire que vous n'avez pas réussi à trouver une alternance si vous avez fait euh, 10 candidatures je vous dirais oui c'est normal que vous n'ayez pas trouvé. Voilà. et puis après c'est pareil il y, y a une période c'est à dire que les entreprises il y a un pic de mars, avril, mai, juin pour trouver une alternance et après ça... Descend fortement euh, jusqu'à euh, pratiquement plus rien. Et ensuite, et des fois, il y a un autre petit pic en septembre euh, qui sont en fait les étudiants qui n'ont pas été pris dans un master et qui ont eu une réponse tardive et qui avaient trouvé une alternance. Et à ce moment-là, ça libère une place d'alternance pour quelqu'un d'autre. Mais enfin, il ne faut pas compter sur, euh, sur ces postes-là pour pouvoir avoir l'alternance. Pour la licence SVH, quelles sont les orientations privilégiées par les étudiants en sortie de licence comment prendre contact avec des étudiants ou professeurs de, la, de cette licence Alors, euh, bah, c'est assez variable. Alors, peut-être que vous êtes la mieux placée pour répondre puisque vous êtes en SBH. <rire> J'ai laissé <rire> la parole à Marina. Euh, bah, après, genre, on essaie assez large niveau master, euh, nos choix, etc. Bah, du coup, il y a les masters de l'ESTBB qui sont nos, nos choix privilégiés. Après, euh, enfin, tout ce qui, ce qui est en rapport avec la biologie, normalement, on peut tout intégrer parce que c'est quand même une licence assez large. ça. Moi, je me suis à des masters de l'ESTBB je me suis à des masters qui sont en dehors. Donc, au final, on a, on a beaucoup de choix à la fin. Oui, parce que finalement, l'idée, quand on a fait la formation, c'était de, de former en fait, les étudiants à toutes les matières de la biologie pour que finalement, pour leur stage de cette semaine en troisième année, en fait, ils aillent vers euh, le métier ou le stage qui pourrait leur plaire pour le master derrière, faire vraiment au-delà d'une découverte. Et, euh, et finalement, moi, je sais qu'il y en a qui sont allés en vétérinaire, je sais qu'il y en a qui sont allés en, dans l'enseignement, en fait, de, des, comment ça s'appelle euh, euh, Petite, pas petite école, enfin, mais, euh, vous voyez, euh, euh, maternelle, euh, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, voilà. Ensuite, je sais qu'il y en a qui partent en licence, je sais qu'il y en avait en neurosciences, euh, en, dans l'environnement, enfin, voilà, c'est vraiment varié. Après, c'est toujours pareil, c'est dépendant en fait, de vos choix et de vos envies. Intégrez-vous des étudiants sur les formations des managers en troisième ou quatrième année après une autre formation, licence ou DUT euh, alors oui, euh, donc euh, par exemple sur euh, la troisième année c'est possible effectivement avec un DUT parce que vous avez euh, aussi une expertise scientifique et euh, bah, finalement un bon niveau en biologie. Donc vous pourriez rejoindre la troisième année. Et ensuite hein, en quatrième année, euh, bah aussi puisque finalement euh, euh, là ça serait euh, euh, comme un peu les passerelles qu'on a nous en interne euh, qui sont ouvertes aussi à l'externe. Et la reconnaissance réputation de votre licence chez les professionnels euh, licence c'est euh, la licence sciences de la vie humanité euh, et ben, euh, ben elle est bonne parce que sinon euh, <rire> ils n'arriveraient pas à trouver ou à être intégrés dans, dans les masters qu'ils veulent euh, après euh, l'école est très réputée c'est ce que je vous disais euh, que ce soit pour euh, les entreprises ou même au niveau des universités qui font qu'il n'y ben, a, a pas de problème en fait, pour intégrer soit la formation, soit le métier que vous voulez. Pourriez-vous nous donner un éclairage sur le parcours des étudiants qui ont suivi la licence hmm, C'est-à-dire Là, qu'est-ce qui... Redites-moi la question. Pourriez-vous nous donner un éclairage sur le parcours, le parcours des étudiants qui ont suivi la licence alors, si on peut être un poil plus précis sur la question, je vais bien y répondre, mais là, je ne sais pas quoi, quoi vous dire précisément. Est-il possible d'intégrer le master en infectiologie lorsque l'on a déjà une licence pro obtenue dans un autre établissement, hors euh, auvergne alpes Oui, oui, oui, pas de souci. Au-delà des liens plus étroits avec les entreprises, quels sont les avantages de l'USCBB par rapport à l'université Il y a, un, il y a un, ré, un professeur référent, des cours de soutien Oui, tout à fait. En fait, euh, alors, il euh, y a un vrai, enfin, on, les promotions sont des petites promotions par rapport à l'université. Euh, ensuite, euh, ben, finalement, il y a des responsables d'études pour chacune des années et un directeur pédagogique qui gère les trois années. Euh, donc, finalement, vous êtes euh, très, très bien suivi. Vous avez également une personne euh, qui vous a loué pour les stages recherche de stage. Euh, donc ensuite, euh, l'avantage par rapport à l'université, c'est que vous avez aussi des intervenants d'entreprise ou d'intervenants alors là par exemple pour la licence science de la vie et l'humanité. Euh, il y a également beaucoup de personnes qui sont en lien avec. Euh, euh, enfin, je sais qu'ils vont au musée Confluence, par exemple, pour voir euh, euh, des tableaux, euh, etc. Euh, il y a également le, les musées des beaux-arts. Hein, voilà, bon, en gros, il y a aussi pas mal de, de professionnels au fait l'entreprise qui viennent. Alors, vous dites, euh, euh, au-delà de l'entreprise, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, En fait. Euh, euh, c'est vraiment un gros avantage en fait, d'avoir une connaissance en fait, de l'entreprise, euh, des métiers et euh, des possibilités que vous pourriez avoir après votre master. Donc, ça, c'est quand même un vrai, vrai gros avantage. Et ensuite, euh, après, on a un super taux d'insertion, mais vraiment euh, immédiat. Euh, puisque je n'ai pas dit que. Voilà, on vous fait faire une certification en anglais euh, qui est reconnue et qui est valable pendant trois ans. Je ne sais pas. Il y a d'autres trucs que je n'ai pas dit. Vous n'avez beaucoup tout dire. Voilà. <rire> voilà. Pour quelqu'un venant d'une première année de médecine, l'admission en licence en sciences de la vie se fait-elle sur Parcoursup Oui. Euh, oui, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'on ne sait pas vos résultats à l'heure d'aujourd'hui. Donc, en fait, il faut que vous réinscriviez en première année et si vous aviez votre première année de médecine, euh, vous pourriez éventuellement intégrer la deuxième année, si je ne dis pas voilà, et euh, donc voilà, mais du coup, dans le doute, et comme on ne sait pas encore vos résultats, il faut que vous fassiez aussi la démarche pour voir que. Y a-t-il beaucoup de choix de master en sciences de la vie, hors ESTBD après votre licence Oui, ouais, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il euh, y a vraiment beaucoup de possibilités. Après, c'est toujours pareil, ça dépend euh, finalement de votre projet euh, professionnel. Après, oui. ce qu'on qu essaye juste de... Enfin, de vous aiguiller, c'est que tous les masters ne sont pas équivalents. Il y a des fois des sélections entre le M1 et le M2. On vous alerte aussi sur l'insertion professionnelle à la sortie, euh, de bien vérifier combien il y a d'étudiants qui euh, ont répondu à l'enquête d'insertion. Nous, c'est tous nos étudiants qui répondent. Ce qui change quand même, le pourcentage n'est pas tout à fait identique. Voilà. Et on n'a pas de sélection, nous, entre le M1 et le M2, puisqu'on considère qu'on doit accompagner un étudiant jusqu'à la fin de son diplôme. Le master en infectiologie peut-il peut être fait en alternance Oui, tout à fait. Est-il possible, si on se rend compte que la formation manager n'est pas faite pour nous, de s'arrêter en deuxième ou troisième année pour poursuivre à l'université euh, Sûrement. Euh, <rire> Écoutez, a priori, oui. Enfin, je, je serais étonnée, mais oui. Après, vous pourriez aussi, si vraiment, ça, par exemple, on a déjà eu le cas entre licence de la vie humanité et assistant ingénieur, où euh, finalement, un étudiant qui était en licence de la vie humanité a souhaité basculer sur le parcours assistant ingénieur. Donc ça, on sait, enfin, par exemple, c'est possible, l'inverse, je suis moins sûre, mais, euh, mais du coup, oui, ça... Euh ça, c'est possible. Donc, je pense qu'avant de vous envoyer à l'université, je pense qu'on essaierait de voir s'il n'y a pas des possibilités euh, chez nous pour vous pour vous réorienter. Si vraiment, après, vous voulez faire quelque chose qui n'a rien à voir, ce qui paraît, à ce moment-là, euh, du coup, euh, euh, bien sûr. Mais, euh... Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, c'est super. Bon, eh bien, écoutez, on va vous remercier. Euh, merci d'avoir participé à cette conférence. Où vous pouvez euh, nous rejoindre à nouveau pour du coup, on nous au revoir à, à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette conférence et au plaisir euh, de vous retrouver à l'Espénie. Au Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.